Madame la Commissaire, dites-moi, où en est concrètement la lutte contre le blanchiment d'argent au sein de l'Union européenne Parce que croyez-moi, de ce pupitre, elle semble complètement à l'arrêt. Les scandales se succèdent les uns après les autres. Les interpellations indignées résonnent dans cet hémicycle tel un écho sans fin et surtout sans résultat concret. Pire, de nouvelles étapes dans l'inaction sont franchies. Malte. Un État européen se retrouve sur la liste grise du GAFI, l'organe international de lutte anti-blanchiment. Et aucune réaction de vos services. Aussi, nous apprenons que la France et d'autres font pression pour affaiblir les listes anti-blanchiment européennes, pourtant déjà vierges d'État de l'Union. À quel jeu jouent les États À quel jeu joue la Commission L'évasion fiscale et le blanchiment d'argent nourrissent la crise actuelle avec la complexité de certains États de l'Union. Alors, Madame la Commissaire, agissez Les citoyens et citoyennes européens vous attendent, et plus tard sera trop tard pour arrêter les graves crises sociales qui ne manqueront pas de surgir au sein de l'Union européenne. Merci.